Comme chef, mercredi avec la revue Oui Demain, on fait le tour de ces changements qui s'opèrent à toute vitesse sur notre planète et les solutions pour y faire face. Le trimestriel paraît ce mercredi avec cet appel, il faut sauver la forêt française. Mais c'est de Métropole que nous allons parler avec vous, Ludovic Fetre. Bonsoir. Bonsoir. Je le disais avant le reportage, vous êtes spécialiste des risques et plus précisément chargé d'études à l'Institut Paris Région et vous avez co-dirigé ce numéro des cahiers de l'Institut, Fragile Métropole, le temps des épreuves, première question, que vous inspire la disparition programmée de cette ville d'Atafona au Brésil et surtout les images euh, je, je pense qu'il faut se préparer. Enfin voilà, euh, On va vivre le dérèglement climatique, on va vivre des chocs à l'échelle de, de tous les, les territoires, que ce soit des, des villes côtières, que ce soit des grandes métropoles. Et aujourd'hui, peut-être la grande question, c'est comment on anticipe ces futurs événements. Justement, vous faites un... un... Un état des lieux, 1,6 milliard d'habitants sur la planète sont directement menacés, c'est bien ça, oui. C'est en fait un des constats, notamment une étude de l'ONU une de 2018 qui montrait que trois métropoles sur cinq à l'échelle mondiale étaient fortement exposées à la question des risques, des risques naturels. Alors que ça soit des inondations qui sont finalement le, le phénomène peut-être le, le, le plus fréquent, c'est la question des cyclones, des séismes, euh, c'est aussi la question des peut-être du volcanisme. Et donc, on a énormément de métropoles qui sont finalement exposées, concernées par ces risques naturels et la question aujourd'hui, c'est comment on les anticipe Est-ce qu'on les prend suffisamment en compte euh, Un des révélateurs finalement de cet ouvrage, en tout cas un des points de départ, ça a été euh, l'observation de, de la Covid. De la pandémie de Covid-19, qui imaginent a été le point de départ. oui a été le point de départ, tout simplement pour se rendre compte qu'on n'y était peut-être pas préparé. Et on s'est interrogé, notamment au regard du, du contexte francilien, euh, quels étaient finalement les événements qui étaient susceptibles de mettre à mal un territoire comme le nôtre. Et effectivement l'autre grande euh, crise susceptible d'avoir de, euh, des effets euh, majeurs, c'était la question de l'inondation et de fil en aiguille. D'une crue centenale en île de france Et sur france. ce sujet-là particulièrement vous avez travaillé. Mais ce que vous constatez avec la pandémie, d'abord, c'est qu'on a fait preuve d'un manque d'anticipation alors que cette pandémie était totalement presque prévisible ou en tout cas imaginable. Et c'est ça aussi, avoir une culture du risque, c'est-à-dire se projeter dans des risques que l'on peut anticiper. Qui sont connus, voilà. La question d'inondation. l'inondation, a connu une très grande inondation en 1910, ça fait un peu plus d'un siècle. On est certain qu'une grande inondation surviendra sur notre territoire, c'est comment on s'y prépare aujourd'hui. Mais c'est la même chose, je dirais, dans d'autres pays... Les états unis la Californie avec un, un séisme majeur, Tokyo avec un séisme majeur, Istanbul. Donc la question c'est aujourd'hui comment on adapte notre société, notre, notre, nos organisations finalement à ces questions de risque, qui me semblent aujourd'hui être peut-être un petit peu en deçà de tout un tas de, de réflexions. Et justement quand on revoit les images de ces métropoles qui cessent finalement de respirer au mars 2020, ne cessent pas de vivre mais elles sont en arrêt cardiaque ou quel, en quelque sorte. Est-ce que c'est le signe que nous avions perdu l'idée tout simplement que nous étions vulnérables Certainement. Certainement, on a oublié. On a, on... Ça fait partie de la mémoire du risque, finalement. La culture du risque, c'est aussi une mémoire du risque. Euh, on peut... ne on, on les anticipe certainement pas assez. Euh, la, la question de l'inondation, je, je reviens un petit peu dessus, euh, qui, qui est largement connue. On travaille dessus depuis une vingtaine d'années. Euh, la, la vraie difficulté, et ça, c'est le fait métropolitain peut-être, c'est que les métropoles sont des systèmes extrêmement complexes. Qui, euh, à cause pas, des réseaux, notamment, qui, qui s'appuient les les sur des réseaux de fonctionnement extrêmement importants. Alors, c'est l'énergie, ce sont les télécommunications, c'est les systèmes de transport, d'abord, qui irrigue tout un territoire. Donc, une catastrophe sur ces territoires peut avoir des, se propager de, de, de façon beaucoup plus importante. C'est aussi des questions, finalement, autour de, de, de, de ces réseaux euh, d'interdépendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, faire fonctionner le, le réseau de transport, il faut de l'électricité, il faut des télécommunications et le moindre... Je dirais le, le moins de grains de sable finalement le système peut avoir des conséquences extrêmement lourdes. Et c'est ce qui caractérise peut-être le fait métropolitain par rapport à ces grandes catastrophes qu'on retrouve bien sûr sur d'autres territoires mais qui prennent une dimension tout à fait particulière sur, sur, les, sur, sur les territoires métropolitains. Mais le constat, il est quand même un peu terrifiant parce que ce qu'on comprend, c'est que nous ne sommes pas du tout préparés et que par exemple, on apprend que les décideurs n'ont aucune formation à la gestion oui. de, du risque, Alors à la gestion de crise. Alors un petit peu des constats aujourd'hui, c'est-à-dire que si on veut progresser, on parle beaucoup de résilience aujourd'hui euh, dans nos territoires, c'est le mot à la mode depuis maintenant quelques, quelques mois ou de, depuis cette période de Covid. Euh, la résilience, c'est un mot porteur de valeur, d'anticipation, d'innovation. Pour autant, on considère aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de la résilience sans accepter et comprendre nos, vulnérabil nos vulnérabilités. C'est le point de départ de toutes les actions politiques ou euh, des actions, euh, oui, sur, sur le terrain. Si on ne connaît pas nos vulnérabilités, on, on a du mal à, à engager des, des actions de résilience. Et effectivement, ces questions sont peu prises en compte par les décideurs, par les élites, par les euh, directions... Et de pas du famille. tout présentes dans le débat public, soyons clair. Assez peu présentes dans le débat public, sauf peut-être à certaines échelles territoriales et encore assez peu. Mais c'est évidemment la culture du risque de, de, de, de ces acteurs absolument indispensables, fait enfin de, de ces élites, mais aussi celle de la population. Et par exemple, vous citez l'exemple de Taïwan qui a mieux résisté à la crise Covid, Bien. sans doute parce qu'elle avait cette culture du risque et une mémoire du risque. Est-ce que, par exemple, on pourrait décider de garder les stigmates de la crise du Covid-19 Je pense aux traits sur le trottoir qui nous indiquent la distanciation sociale comme une sorte de mémoire du risque qui permettrait cette culture de... De la vulnérabilité, justement, dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, il va falloir trouver des signaux. Il va falloir essayer de comprendre ce qu'on peut, comment, enfin, déjà faire le retour d'expérience de ce qu'on vient de vivre. Je pense que cette période Covid que, que l'on vient de vivre va nous donner lieu à, à quelques années, finalement, de retour d'expérience, que ce soit sur le, le volet économique, sur les volets sociaux, sur les interactions, sur l'organisation de la gestion de crise qui a été quand même extrêmement complexe. On s'en est. Pas mal tiré finalement, mais ça reste complexe. Et c'est surtout comment on peut euh, profiter de, de, de cette crise, en tout cas faire le retour d'expérience pour d'autres crises prochaines. Donc c'est effectivement par exemple l'inondation, mais ça peut être aussi le dérèglement climatique. Aujourd'hui, on sait que dans les 20-30 prochaines années, on va avoir des augmentations importantes de température moyenne à l'échelle de notre territoire. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est peut-être de plaquer aujourd'hui ces, ces, ces scénarios sur le fonctionnement, sur les caractéristiques, sur les infrastructures. La région de France, c'est euh, trois quarts de milieux naturels, de milieux naturel, milieu agricoles. Quelles sont finalement les conséquences de ce dérèglement climatique sur ce qui fait finalement les trois quarts de notre territoire Mais est-ce qu'on doit, en conclusion, avoir peur lorsqu'on lit votre rapport ou s'inciter à... Non, non, non il ne faut Vous pas avoir peur. Que Je crois que est la Cette mécanique va riz... être prise en compte il faut espérer qu'elle le soit, que ça soit un déclencheur. Il ne faut pas avoir peur, il faut s'y préparer. Il faut accepter que le risque zéro n'existe pas. Je crois que c'est extrêmement important de faire croire à la population et à des acteurs que ce risque zéro n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Pour autant, il faut anticiper. Je crois que la, la phrase importante, c'est anticiper pour demain. Merci beaucoup. Vous bon êtes bien. venu effectivement nous montrer comment on pouvait anticiper avec, ce, avec ce, cet ouvrage, Fragile Métropole. Et j'accueille Benoît Peters. Bonsoir. Je vous Bonsoir. ai présenté.